Bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, je vous propose qu'on démarre ce colloque, que vous démarriez ce colloque. Donc, je suis Antoine Petit, je suis le président directeur général du CNRS et je suis très content d'être là aujourd'hui. Euh, quand on est président directeur général du CNRS, on fait beaucoup de choses, plus ou moins passionnantes, euh, mais il y a des passages obligés, c'est normal. Mais, mais je tenais vraiment à être là aujourd'hui parce que je suis intimement convaincu que le sujet que vous allez aborder est absolument essentiel, non pas pour les femmes, mais pour notre pays et pour la science de manière générale. Euh, et quand je dis que ce n'est pas seulement pour les femmes, j'ai un premier regret, c'est que je trouve que cette Assemblée est bien trop féminine à mon goût, et que je pense qu'on aura fait des vrais progrès le jour où cette question qui est absolument essentielle attirera autant d'hommes que de femmes, euh, et je ne sais pas comment il faut faire, mais je pense que ça fait partie des, des challenges qui sont, qui sont devant nous. Je crois que c'est vraiment important, qu'on comprenne que c'est un problème qui ne s'adresse pas essentiellement aux femmes, mais à la société et à la place de la science qu'on veut avoir dans notre société. Parce que si on réfléchit bien, c'est quand même un gâchis pour la science de faire en sorte que, si je dis la moitié de la population est exclue, c'est excessif, puisqu'il y a quand même, heureusement, je vais vous donner quelques chiffres, un certain nombre de femmes chercheurs, mais on a quand même une déperdition qui est dramatique, euh, puisque là, les, les chiffres qui, qui m'ont été donnés, il y a, il y a 55%... De, de femmes ou de jeunes filles qui commencent des études post-bac, post et plus on avance, plus la, le pourcentage diminue. Donc on est à, donc je vous disais, 55% tout confondu, 48% de doctorants, 43% de thèses financées, 35% parmi les chercheurs recrutés récemment. Alors 35% c'est un petit peu plus que la moyenne du CNRS, puisque la moyenne du CNRS c'est 34, donc on est sûr qu'on ne progresse pas beaucoup, et ça doit nous inquiéter parce qu'il va y avoir dans les départs à la retraite dans les années qui viennent, beaucoup de femmes. La part de femmes va être importante, c'est statistique, et donc ça veut dire que si on ne recrute pas encore plus de femmes, dans quelques années, on ne pourra que faire le constat dramatique que la proportion de chercheuses femmes est moindre que ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui est absolument dramatique pour notre pays. Et donc moi, je suis extrêmement heureux qu'il y ait un colloque comme le vôtre, mais je dois dire que j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup parce que je pense qu'il faut sortir du constat. Aujourd'hui, à part quelques extrémistes, je pense que tout le monde est conscient que cette situation, elle est dramatique. Maintenant, il faut qu'on comprenne comment on y remédie. Si c'était simple, les gens qui nous précèdent auraient trouvé des solutions simples. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on y réfléchisse. Et je veux dire que j'ai été très frappé par une anecdote que je vais vous raconter, que, que j'ai eue lorsque, dans mes fonctions précédentes, quand j'étais président directeur général donc qui fait des maths et de l'informatique, qui ne sont pas des secteurs dans lesquels la place des femmes est, est très grande, puisqu'on était à 18% de chercheuses femmes. Mais L'anecdote la, est la suivante. Euh, J'avais des, des jeunes chercheuses roumaines, plus exactement, je ne sais même pas si elles étaient encore roumaines, mais elles avaient fait leurs études en Roumanie et maintenant elles étaient euh, mères de famille en France et leurs enfants allaient à l'école. Et euh, elle me disait, parce que c'est un sujet qui, sur lequel je, je souhaitais vraiment qu'on progresse, elle me disait, mais en maths, en, en France, pardon, l'enseignement des maths est sexiste. La première réaction intérieure, je suis prudent de dire moi j'ai fait des maths j'ai fait des maths non bah non c'est pas c'est que je comprenais mais franchement au début ma première action intérieure encore une fois je vous rassure était de me dire que ça veut dire quoi et puis après j'ai juste obligé de me dire qu'elles avaient forcément raison vu le résultat mais mais c'était c'était compliqué intellectuellement pour moi de me dire mais finalement ok elles ont raison c'est factuel mais qu'est ce qui pourquoi c'est vrai question et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à faire c'est qu'est ce qui fait que on a construit un système global où on arrive à cette anomalie. Et, et je, encore une fois, s'il y avait des recettes, le miracle, les gens auraient, les auraient mises, mais je pense que c'est vraiment important qu'au-delà du constat, au-delà des constats qui sont importants, vous passiez un, un peu de temps, en tout cas c'est une demande que je vous fais, euh, de, à, à nous proposer des solutions concrètes Ou plus exactement, parce qu'il n'y a pas la solution, c'est peut-être un, un tas de petites choses qui sont, qui sont importantes, Mise bout à bout, chacune peut être considérée comme, comme anecdotique, mais je pense que c'est globalement par un tas de petites mesures qu'on va réussir au fur et à mesure peut-être à renverser la vapeur. Pour vous donner juste un exemple, on avait décidé à INRIA de mettre dans chaque jury un référent parité. Un référent parité, c'est quelqu'un qui juste était là pour faire des constats. C'est à chaque étape de déroulement du concours regardait la proportion de femmes. Et pas juste à la fin, on se dit « Ah merde, on a fini, ah bah il ouais, n'y a qu'une femme sur dix, ah ouais, oui d'accord, mais tu vois bien, elles étaient... Bon. » Et ça paraît idiot, mais un vrai, ça a eu un vrai effet. Ça a eu un vrai effet. Il ne s'agit pas de recruter des chercheuses, je pense que vous serez, nous serons toutes, tous et toutes d'accord, et en particulier les femmes, de dire « on va recruter des femmes sous prétexte qu'elles sont femmes », c'est est évidemment pas la question. Mais je pense que c'est important qu'on ait un tas de petits trucs comme ça. C'est un micro-exemple, mais ça a, eu, ça a été efficace. Non pas qu'on s'est mis à recruter 80% de femmes, ce qui aurait été une autre anomalie, mais on a sensiblement augmenté le nombre de femmes. Il faut être conscient qu'il y a des biais. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand je dis « quelques », c'était il y a 18 ans. Euh, J'étais membre du comité national à l'époque, et on nous avait présenté des statistiques pluriannuelles, section par section, sur le nombre de candidates, le nombre d'admissibles, le nombre d'admises, sur plusieurs années, eh c'était clair qu'il y avait des sections qui avaient des biais. C'était une évidence. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Et moi, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui, encore une fois, c'est normal qu'il y ait une partie constat, mais je, je crois qu'il faut vraiment ne pas hésiter. et C'est vraiment moi, là, ce que j'ai demandé aussi à la, à la mission pour la place des femmes au CNRS, c'est qu'on passe dans l'action. Euh, et, et, et je pense que votre vécu est, est important parce que, en tant que. Même si je ne veux pas être agréable avec personne, mais je pense qu'il n'y a pas que des doctorants ou des post-doctorants euh, dans la salle, ou alors il y en a qui ne sont pas en avance. Mais euh, je pense que l'ensemble des, des, des, des, des parcours que vous représentez, je crois que c'est important que vous puissiez isoler des, des étapes de votre carrière, qu'elles soient en cours ou, ou passées où, à un moment, on a dit « mais si, ça avait, si ce petit truc avait été différent, alors ça, aurait, ça aurait contribué à ce, que, à ce que je puisse faire une carrière plus, plus, plus simple ou plus souple ?» En sachant qu'il y a plein de sujets différents, hein, je pense que la, la, la, le fait que la, le taux descende entre les gens qui rentrent à la fac et les gens qui commencent une thèse, c'est un premier sujet qui est important, parce que s'il n'y a pas de vivier pour recruter les gens, c'est ce que disent parfois certaines sections en disant ⁇ Ah mais comment tu veux qu'on recrute 30% de femmes puisqu'on n'a que 10% de, de candidates ?⁇ Ce qui est un vrai sujet, c'est un vrai premier sujet. Donc il y, y a une part de sujet, c'est comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait plus de, de candidates dans les différents postes, mais après aussi, comment on fait pour éviter le plafond, les plafonds de verre, s'il y en a, je veux dire. Euh, y compris dans la population des chercheurs, y compris sur des fonctions de responsabilité, tout ça, c'est des éléments importants. Et donc voilà, moi, je voulais juste vous dire ça, c'est que je pense que votre travail et votre réflexion est absolument essentiel pour le CNRS. Et je vous l'ai dit, plus généralement, pour la, pour la, je crois pour la société. Je crois beaucoup au fait que la science joue un rôle essentiel et va jouer un rôle de plus en plus essentiel dans le monde de demain, et forcément, la place du CNRS, elle est un peu particulière vu, vu sa taille, son spectre thématique. Et donc, il faut qu'on soit absolument exemplaire. Et, et, et, et je crois qu'on aura un vrai effet d'entraînement là-dessus. Et donc, c'est d'autant plus important qu'on arrive, d'une certaine façon, à commencer à redresser la barre. Et donc, voilà, moi, c'est ça que j'attends de vous. Si, même si vous n'êtes pas réunis pour, pour me faire plaisir, ce n'est pas le but. Mais je tiens vraiment à vous dire qu'en tant que PSG du CNRS, j'attends beaucoup de vous parce qu'il faut qu'on comprenne comment on fait pour faire mieux. Et encore une fois, c'est absolument essentiel pour non seulement les femmes, mais pour notre pays. Voilà. Donc je vous remercie. Je vous souhaite un excellent colloque. Vous comprendrez que je ne peux pas rester avec vous cet après-midi. Non pas que ça m'intéresse pas, mais juste, j'ai 33 trucs à faire dans la demi-heure qui vient à peu près. Mais c'est juste le plaisir d'être président directeur général du CNRS. Mais encore une fois, je crois vraiment que... Ce que vous faites est important et qu'on a besoin de réflexions très concrètes pour faire en sorte que quand on fera un constat dans 5 ans ou dans 10 ans, on se rende compte qu'on a vraiment progressé, ce qui n'est pas tout à fait le cas jusqu'à maintenant. Bon colloque.